Salut, voilà. Bon, si vous avez cliqué sur la vignette, c'est que vous savez ce que vous allez regarder. C'était pas prévu, euh, mais euh, j'ai eu la possibilité euh, de vous présenter le Seigneur des Anneaux euh, voyage en Terre euh, du Milieu. Euh, alors, c'était pas prévu, mais euh, mais euh, Tofopolis, euh, le magasin euh, de Poissy, m'a proposé en fait euh, de me prêter cette boîte pour que je vous l'unboxe et puis qu'on discute un petit peu de cette merveille, hein, que ce soit clair, de cette merveille de FFG qui se déroule donc dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc comme à l'accoutumée, hein, ce qu'on va faire, bah, c'est ouvrir la boîte assez rapidement, on va regarder son contenu, et puis ensuite, bah, on regardera les figurines en macro, parce que vous savez que c'est un petit peu la spécialité de la page, et puis ensuite on regardera les cartes, les caractéristiques, et puis on exposera un petit peu les mécanismes du jeu. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à la liker, à la commenter et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez ben pas à nous rejoindre. C'est parti Et ce que je vous propose de faire c'est qu'on ouvre ensemble euh, d'abord cette boîte pour en voir le contenu et le conditionnement alors c'est un conditionnement plutôt classique de chez FFG la première chose qu'on va euh, remarquer c'est euh, cette feuille avec le fameux stop attention arrêtez vous et puis ben, des ordinateurs donc ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et eh bien oui euh, Voyage en Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux est une application qui va utiliser un compagnon c'est-à-dire en fait une apps qui va gérer euh, l'intelligence artificielle, qui va gérer les combats, qui va gérer les dialogues et les échanges, euh, qui va également gérer la mise en place euh, des scénarios et puis surtout la multitude en fait des croisements d'histoires qui va pouvoir y avoir dans le jeu puisque tout l'intérêt en fait de ce genre d'application, c'est euh, de ne pas avoir de répétitivité, c'est-à-dire que vous pouvez jouer le même chapitre et que ce chapitre n'est ben, pas vraiment des euh, croisements euh, scénarios identiques. Alors bien sûr l'histoire est la même, mais en fonction du personnage que vous allez utiliser ou des cartes d'amélioration qui seront les vôtres, et eh vous n'aurez pas la même expérience. Donc cette application elle est téléchargeable gratuitement dès aujourd'hui sur App Store, sur Google Play, sur Amazon et sur Steam et elle est intégralement traduite en français, c'est bon à dire. Ça marche à la fois sur votre PC, sur votre Mac, sur vos tablettes et sur vos téléphones. On va retrouver également un grand classique, hein, c'est-à-dire le double livret de chez FFG avec le guide de référence. Le guide de référence que moi j'apprécie tout particulièrement puisque c'est un guide qui permet donc de venir piocher en fait un, un point de règle. Vous avez une question sur une carte, un effet, comment se déplacer, comment combattre. Vous allez ouvrir le livret que vous allez tout de suite aller chercher par ordre alphabétique. La solution, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup euh, une fois que vous maîtrisez réellement le jeu il ne faut plus euh, vous, euh, vous attacher qu'à ce second livret qui, euh, qui euh, est plus dans les détails et puis euh, dont euh, les explications sont un petit peu plus fines donc c'est vrai qu'il ne faut pas commencer par ça parce qu'au début c'est plutôt indigeste alors que euh, le livret d'apprentissage lui est très bien fait alors, bien sûr c'est intégralement euh, traduit hein, et, euh, et ben, on va avoir un livret euh, comme à l'accoutumée, qui va débuter avec un, un petit peu de fluff. Ensuite, le contenu de la boîte, hein, le descriptif au niveau du matériel. Et puis ensuite, eh ben, des étapes hein, de mise en place, euh, l'installation. Alors, pas tout à fait d'installation, puisque c'est l'application qui vous le fait, mais ça va vous expliquer comment traduire ce que l'application vous demande de faire. Et puis ensuite, ça va vous donner des descriptions de votre matériel, de vos cartes, de vos pions. Voilà, donc euh, c'est vraiment très très très bien fait. Et puis pour peu que vous ayez déjà euh, quelques mécanismes sur euh, les demeures de l'épouvante ou euh, sur à Arkham, vous allez très très vite euh, vous rendre compte qu'il y a pas mal de similitudes euh, dans ce jeu. Alors au niveau euh, du matériel, on va se retrouver avec, euh, avec des tuiles. Hein, en tout, on a 22 tuiles. Euh, on va les regarder ensemble. On va se retrouver avec 31 figurines en, en, en plastique. C'est du monobloc, hein, du monomoulé euh, comme dans euh, euh, les Demeures de l'Épouvante, mais c'est quand même d'une qualité un petit peu supérieure je trouve. On a 6 héros et on a euh, 25 ennemis. Au niveau des cartes, on va avoir 83 euh, cartes d'objectifs, euh, d'objets, excusez-moi, euh, 15 cartes d'avantages, 25 cartes de peur, 28 cartes de dégâts la peur, les dégâts, hein, pour ceux qui maîtrisent un petit peu les demeures de l'épouvante ou, ou Aurora Arkham, c'est le même mécanisme, 10 cartes de terrain, des cartes de compétences de base, donc là il y en a une trentaine, ensuite des cartes de compétences de héros, vous allez voir la différence, et puis 72 cartes de compétences de rôle, parce qu'en fait, on va le voir ensemble, mais vous allez choisir un héros, et puis ensuite il va choisir, euh, non pas... Euh, une compétence, mais euh, enfin, il sera soit un guerrier, soit un musicien, soit un enchanteur. Donc, c'est des choses qui vont compléter en fait, son profil. Et donc, on pourrait jouer le même héros, mais sans lui donner forcément le même titre d'une partie à l'autre. Vous avez le droit de le faire. Ou alors, euh, si vous voulez, re recommencer un chapitre eh bien, vous pourrez le recommencer en reprenant le même héros mais avec une configuration différente. Là, on est très, très, très sur des propositions de jeux vidéo où, vous savez, dans les jeux vidéo, on choisissait son personnage, on choisissait un paladin et puis après, derrière, bah, on voulait un, un paladin plutôt euh, de type moine, soit il heal, soit, euh, soit il tank. Et eh ben là, c'est exactement le même genre de proposition. Euh, 20 cartes de compétences faiblesse, 21 cartes de compétences titres. On va donc retrouver les cartes des 6 euh, héros, les, trent, les trois pions euh, de terrain. Et puis ensuite, on a euh, tout un ensemble de petits pions. Vous allez les voir, on verra ensemble, là, notamment ces buissons-là qui vont servir à, euh, à euh, des combats rapprochés. D'ailleurs, C'est une super surprise. On va retrouver également des pions euh, de euh, recherche et de menace. Les pions de recherche, ça devrait vous parler également, puisque ce sont les pions que l'on a hein, dans euh, les demeures de l'épouvante. Je fais un comparatif. On n'est pas sur le même jeu. Hein. Je fais juste un comparatif des mécanismes qui sont utilisés, mais ça utilise énormément euh, d'autres mécanismes. Et puis, on a également des, euh, des pions de rencontre. Voilà, alors on regarde hein, euh, ces, ces plaques. Alors, au niveau... Euh, euh, de la découpe des plaques, on va, on va se retrouver un petit peu sur euh, ce qu'on avait vu pour euh, Fallout. Si ce n'est que Fallout, elles avaient toutes euh, la même forme. Là, ce n'est pas le cas. Et puis euh, ici, vous avez un numéro en fait euh, par plaquette et en fonction de ce que l'application va appeler pour la mise en place de la partie, bah, vous allez poser telle ou telle plaque. Ceux qui ont déjà joué à, à, à des jeux de ce style euh, euh, s'y retrouveront. Hein. Notamment, euh, Warhammer avait fait également la, la même chose avec euh, Blackstone. Euh, bien sûr, c'est euh, recto-verso, donc vous n'avez pas euh, totalement les mêmes, les mêmes représentations euh, d'un côté à un autre, ça multiplie euh, les possibilités. Là ici on va avoir des pions d'inspiration, les pions d'inspiration c'est un petit peu comme les pions d'indice euh, pour ceux qui jouent à, aux demeures de l'épouvante, c'est euh, des choses qui vous permettent de modifier en fait euh, vos, euh, vos, euh, vos jets, vos résultats. Alors c'est un jeu où il n'y a pas deux jets de dés, Hein, tout se passe avec un système de deck, un système de cartes que vous allez avoir en main. On le verra un petit peu plus loin. Ça, ça s'apparenterait ça un petit peu au pion de charge euh, qu'on va retrouver dans X-Wing. C'est-à-dire que euh, on va le voir ensemble, il y a des cartes d'équipement qui vont avoir un certain nombre de charges. Et à chaque fois que vous voudrez vous servir de cette euh, carte d'équipement, bah, vous allez consommer un petit paquet comme ça. Puis quand il y a plus de petits paquets, eh ben, euh, ça y est, la carte est, euh, est épuisée. Alors vous voyez, ils sont vraiment... Appuyer sur tous les mécanismes qu'ils connaissent, à la fois au cœur de FFG, mais en même temps euh, au sein euh, des autres jeux. Ici, on a des rivières. Alors, on va voir que c'est comme les buissons qui sont ici, ça va permettre et, et, et cette zone-là, ça va permettre de faire des décors euh, pour euh, une partie de combat euh, qui se passe de façon rapprochée, parce qu'en fait, vous allez vous déplacer comme ça sur cette map que vous allez constituer au fur et à mesure que le jeu évolue, c'est-à-dire que vous ne partez pas d'une vision globale du jeu. En fait, le jeu se construit au fur et à mesure qu'il se déroule, euh, là pour le coup, on reprend un peu les mécanismes de Mage Knight. Hein, dans Mage Knight, si vous vous souvenez bien, euh, on part avec une tuile et puis ensuite on découvre au fur et à mesure le terrain. Alors je vous cache pas que au début de la partie, on vous en pose quand même un, un bon petit paquet et puis ensuite eh ben, vous partez à la découverte et comme ça, le terrain se découvre euh, sous vos yeux de plus en plus. exactement comme ça peut se faire dans March Night. Ils ont vraiment pris le meilleur euh, de euh, beaucoup de jeux. Ici, voilà, vous pouvez retrouver également des intérieurs. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être la possibilité, c'est pas peut-être, c'est il y aura la possibilité de rentrer dans des donjons. Donc ça, c'est très, très, très, très, très excitant. Là, on est à l'intérieur d'une grotte. Donc, bien sûr, hein, la, la, la plaque se, se retourne. Alors, c'est pas j'arrive à un endroit je retourne la plaque pour découvrir ce qu'il y a dedans, mais en fonction de la mise en place qu'on vous demande, eh bien, vous allez avoir, vous allez découvrir des intérieurs, je trouve ça absolument absolument génial. Voilà, là ici on va retrouver hein, les pions de rencontre, euh, je reprends encore euh, l'exemple des demeures de l'épouvante, en fait ces pions vous allez en fonction de ce que vous dit l'application les disposer sur le plateau qui se construit peu à peu, et puis euh, une de vos actions fera de partir à la rencontre de ce pion, de le retourner, et puis euh, l'application euh, vous dira ensuite quel est le type de rencontre que vous avez fait si elle est bénéfique ou néfaste, et puis également s'il y a un dialogue à enclencher. Alors quand on approche comme ça d'un pion de rencontre, ce qui se passe, c'est que souvent on a plusieurs passants d'aborder en fait euh, les personnes qu'on va croiser et en fonction de la façon dont on les aborde comme on n'a pas toujours la possibilité de faire une première impression eh ben, euh, il se passe plus ou moins des choses sympas donc il euh, faudra bien faire attention à la façon dont vous abordez les gens euh, dans le jeu euh, je n'ai pas retourné celle-ci il y en a beaucoup que je n'ai pas retourné je ne vais pas les retourner systématiquement mais vous voyez que de l'autre côté ce pas toujours le cas mais de l'autre côté on n'est plus sur une partie donjon, on n'est plus sur une partie euh, de grotte. Euh, ou alors de zones un, un peu plus sombre. Euh, voilà, on continue. Alors là, on retrouve des barils, hein, vous allez voir, qui vont, servir, qui vont servir plus tard. Ici, on va retrouver également des bannières. Alors, les bannières, très rapidement, pour les présenter, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des personnages qui seront des élites. Et pour les différencier, en fait, au niveau des figurines, eh bien, vous leur rajoutez une bannière. et Ça permet de les spécifier comme étant des élites. Voilà, j'accélère un petit peu. Donc il y a quand même pas mal hein, de matos au niveau, au niveau plateau et au niveau pion. Euh, et puis il faut savoir qu'on sera régulièrement nourri par, par des extensions. Hein. Bien entendu, il y en a d'ailleurs déjà une qui est sortie aux États-Unis et qui ne devrait, j'espère, pas trop tarder en France. Voilà, on retourne. Voilà, donc là vous voyez ici on a des fortifications, hein, des, des, des, des fortifications, fortifications un peu détruites. Vraiment, tout l'univers tient de des anneaux. Et là, une super surprise, je trouve, on se retrouve avec deux plateaux, euh, deux plateaux comme ça. Là, alors ils sont recto verso, il y en a un qui est plus en mode un peu euh, caillou euh, gravier, et puis un qui est plus en mode en mode herbe. Alors, à quoi ça correspond ces plateaux Eh ben, le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est euh, Final Fantasy. Euh, vous vous souvenez peut-être pour les gamers, lorsque vous jouez à Final Fantasy, vous allez vous déplacer sur une grande map, et puis lorsque vous faites une rencontre, alors attention, ce n'est pas systématique dans le jeu. Au début, j'ai cru que c'était systématique, mais ce n'est pas le cas. Mais pour certaines rencontres que vous allez faire, en fait, il y a une espèce d'effet de, zoom hein, dans Final Fantasy qui fait qu'on quitte euh, la grande map sur laquelle on se déplace, et puis on se retrouve vraiment dans une zone... Euh, bien délimité et le combat a lieu et eh bien en fait c'est ces cartes-là, ces deux planches elles vont servir à ça, elles vont servir à simuler des combats rapprochés et donc là le positionnement et la stratégie aura toute sa part et euh, notamment pour agrémenter en fait ce que vous avez ici Eh bien il s'agira d'utiliser les décors, hein, vous voyez les petits murets qui sont ici, euh, les, petits, euh, les petits bouts de bois, euh, euh, la petite statue, alors J'imagine, j'espère hein, que la communauté va, va, va s'emparer en fait euh, de cette idée qui est absolument géniale et puis nous proposer quelques petits décors euh, en 3D. Parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu pauvre, un peu triste d'avoir les personnages comme ça posés. Ça aurait peut-être été une bonne idée de nous proposer comme ça des petits décors euh, en 3D plutôt que, des, euh, que des, euh, des cercles cartonnés. On est quand même sur une boîte à une centaine d'euros. Euh, voilà, après, ils payent très très cher, je pense, euh, la licence. Et euh, voilà, au niveau des décors, sur ces plateaux, et ben on, restera, on restera en 2D, mais la communauté va sans aucun doute euh, s'approprier euh, tout ça. Voilà, j'en ai fini avec la partie plateau. Qu'est-ce qu'on découvre ensuite ben, La fameuse tranche de FFG. Alors, dans la tranche de FFG, on y reviendra très rapidement. On va retrouver les cartes des héros, je le rappelle. Les héros sont euh, au nombre de 6. Je vais, vous les, je vais vous les lire. Alors non, ils ne sont pas neufs, Mathieu. Hein, euh, ils sont six. Il y a euh, Béravor, il y a Gimli, il y a Legolas, il y a Helena, il y a Bilbon et Aragorn. Alors vous allez vous dire, mon dieu, où est, euh, où est Gandalf Eh bien, Gandalf n'est pas dans cette boîte d'initiation du jeu. Par contre, je pense... Donc, euh, il arrivera très prochainement dans une extension, il y en a déjà une qui est prévue, qui est disponible, mais qui est plus une extension qui va vous rajouter euh, des affreux plutôt que des gentils, mais... Voilà, Je pense que dans les futures extensions, il faut vraiment imaginer ça euh, à la façon de d'assauts de, de sur l'Empire ou plus précisément des demeures de l'épouvante. Vous allez avoir ensuite des boîtes beaucoup moins conséquentes mais qui vous permettront de rajouter des personnages, d'avoir des scénarios supplémentaires et puis euh, également d'avoir des tuiles supplémentaires et donc des environnements de plus en plus larges. Dans l'application, vous allez rajouter au fur et à mesure euh, toutes les options qui sont les vôtres et il faut savoir que même si vous achetez très tardivement une extension, vous pouvez rejouer la première mission et donc la première mission va se modifier en fait, dans son fil conducteur d'intrigue et va euh, agréger en fait, les, les options que vous auriez utilisées. C'est exactement euh, ce qui se passe avec euh, les demeures de l'épouvante. Euh, ici euh, les figurines donc euh, du côté euh, du côté euh, du mordor, hein, donc en tout il y a 25 demi 25 on y reviendra en macro, ne vous inquiétez pas. Et puis ici euh, ben, euh, nos, euh, nos héros. Donc je le rappelle c'est euh, du monobloc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite on va se retrouver avec tout un ensemble de paquets de cartes qu'on va regarder ensemble, qui sont soit des cartes d'armes, soit des cartes d'armure, soit des cartes d'amélioration en général, que vous allez pouvoir stuffer sur le terrain et donc conserver d'une mission à l'autre, hein, puisque d'une mission à l'autre vous allez hyper de plus en plus votre level et donc du coup faire évoluer vos capacités et votre, votre personnage. Et puis, euh, on va également euh, retrouver des petits socles. Euh, ces petits socles, ils servent à euh, supporter les étendards que je vous ai présentés tout à l'heure. Allez, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on aille voir les figurines en macro et puis ensuite, on va regarder 2-3 mécanismes de jeu, notamment comment on se sert hein, de ces fameuses cartes et puis comment il faut les comprendre. Bon, alors les figurines du Mordor, euh, c'est bof quoi hein euh, ces héros du mordor là moi je les trouve vraiment pas convaincants euh, euh, ouais ils ont des positions mais on, dans votre boîte vous allez en avoir une répétition euh, assez conséquente vous avez trois à quatre fois le même personnage donc c'est redondant euh, c'est dommage alors vous allez me dire que dans tous les autres jeux aussi mais là on est sur du monobloc puis on est pas sur du on est sur du monobloc qui a une meilleure qualité mais qui n'a pas une qualité euh, de ouf euh, non plus hein. il faut quand même le reconnaître voilà une des pièces peut-être les moins convaincantes de toutes, cette espèce de loup dont on n'arrive pas trop à savoir si c'est un wag ou si c'est vraiment un loup, je ne sais pas où c'est qu'ils sont allés chercher ce, ce, ce, cette bestiole, mais moi, euh, bah, ça me laisse euh, plutôt indifférent, euh, après euh, il faudra voir avec la peinture, mais euh, je comprends pas, je ne vois pas en fait euh, d'où ça sort, euh, je n'ai pas une connaissance très très parfaite de l'univers, peut-être que c'est dans Bilbo Le Hobbit. Mais euh, voilà, ce loup-là me laisse indifférent. Ce grand troll dont j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, quand je l'ai vu sur Internet, je me suis dit, ah ouais, quand même, des belles pièces, assez grosses, hein, faut le reconnaître. Mais bon, voilà, je, je, je le redis, je ne suis pas convaincu par, euh, par les détails. Euh, ça reste du monobloc, mais on sait faire beaucoup mieux que ça. Et il serait peut-être vraiment temps que euh, le niveau euh, monte en qualité. Ils ont monté en qualité hein, sur ces figurines-là. C'est mieux. Mais c'est pas encore ce que fait la concurrence et c'est vraiment dommage surtout pour une licence comme le Seigneur des Anneaux. Bon, Aragorn, on voit bien que les personnages bénéficient quand même d'une d'une prestation un, un petit peu plus euh, un petit peu plus quali hein, que, que, que les autres. Euh, bon, c'est Aragorn, il est, il est plutôt noble avec son épée euh, dégainée, ça le pris comme ça. Il est il est voilà, il est intéressant. Euh, c'est une belle proposition. Et puis, ben, vous allez le voir, hein, euh, ceux du Mordor sont quand même nettement, euh, nettement en dessous. Voilà, ici, Béavor, hein, l'éclaireur le, le, avec son bâton. Une pose plutôt convaincante, je trouve. Euh, J'aime bien, moi, les poses un peu statiques comme ça, mais euh, qui ont un certain dynamisme. Euh, C'est quelque chose que j'apprécie. Euh, je trouve que là, euh, ben, voilà, le personnage est plutôt, euh, plutôt au rendez-vous. Allez, Bilbon, euh, bah, Bilbon, le Hobbit. Hein, euh, alors, on n'est pas hein, sur un Bilbon qu'on connaît. Hein, on n'est pas sur le Bilbon de Peter Jackson. Hein, on est plus sur, sur, sur, sur un autre format. Euh, par contre, bah, on a toujours cette, cette, ce, ce d'art, hein, cette, cette épée d'art qui, euh, bah, qui, qui est tordue. Donc, il va falloir rattraper ça. Euh, voilà, c'est des choix hein, de qualité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un jeu de figurines, mais, mais quand même, euh, je pense qu'il y, y, y a mieux que ça à faire. Elena, Elena euh, dont on... Alors elle a une belle côte de maille, une belle armure, une espèce de dague. Et puis elle a un instrument dans le dos. Alors bon, une musicienne, pourquoi pas une musicienne Pourquoi une musicienne Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont allés chercher ça. Euh, mais je dois avouer que au niveau figurine, euh, au niveau choix, comme ça, là, elle est belle. Hein elle a une belle posture, elle a une belle pose. Pourquoi une musicienne Je ne sais pas. Dites-le-moi en commentaire. Gimli, Gimli, une vraie réussite par contre. Un personnage déjà attachant mais une figurine euh, vraiment vraiment vraiment euh, euh, bien réussite avec beaucoup de détails Beaux, beaucoup beaucoup beaucoup de détails au niveau de l'armure au niveau des plis au niveau euh, au niveau euh, de, des interstices une pose qui est vraiment dynamique donc voilà pour moi c'est le bon point de cette boîte on a un gimmick qui est très très bien réussi et donc pour les bah, on termine avec bien entendu legolas bon bah legolas forcément il est avec son arc hein, il décoche une flèche c'est un grand classique, euh, on aurait pu le représenter avec euh, ses doubles sabres, mais, euh, mais bon, voilà, euh, c'est un, une arme de jet, c'est un personnage d'attaque à distance, donc c'est normal de le représenter comme ça. Dans le film, il est blond, euh, sur les cartes, il est brun, à vous de faire le choix si vous peignez ou pas vos figurines. Allez, je vous propose qu'on euh, parte ensemble à la découverte euh, des cartes. Alors on va commencer avec les cartes des personnages, d'accord hein euh, Alors très simplement, qu'est-ce qu'on retrouve dans une carte euh, de héros euh, Eh bien, on va d'abord retrouver le nom hein, du personnage. Donc là, ici, je suis sur, sur Aragorn. Ensuite, on va retrouver son type. Hein Donc c'est un humain, mais on va, avoir, on va avoir des hobbits, on va avoir des elfes, hein d'accord euh, Ensuite, on va retrouver ici les caractéristiques euh, du personnage. Euh, sa peur. Et ces euh, dégâts, donc euh, là c'est un petit peu, hein, euh, je reprends encore, hein, euh, comme dans les demeures de l'épouvante, hein, vous pouvez être à la fois subir des dégâts euh, physiques, hein, des blessures physiques, mais également euh, partir en panique et puis, euh, et puis être, être pris euh, par l'angoisse. Et donc ben, c'est tout aussi important de ne pas, de ne pas partir euh, à, à, à cause de la peur, parce que sinon ben, vous pouvez devenir non pas fou, mais, mais partir un petit peu en déroute. Et puis ensuite on va avoir ici une information sur le personnage qui est en fait une espèce de, de, de fit, une capacité spéciale du héros. Quand, le héros. quand les héros font une reconnaissance pendant la phase ralliement, vous et les héros à proximité, relevez toutes les cartes supplémentaire donc ça c'est la capacité d'Aragorn mais pour chaque personnage en fait vous allez avoir ici une capacité qui sera qui sera bien spécifique ensuite on va retrouver également les valeurs d'inspiration qui sont ici donc on voit ici que pour Bilbon on en a 6, alors que pour Aragorn nous n'avons que 4 et bien en fait c'est le nombre de pions d'inspiration que vous allez pouvoir capitaliser ici en effet pendant la partie vous allez pouvoir euh, découvrir sur le terrain des euh, valeurs d'inspiration, mais également sur des cartes euh, que vous allez euh, agréger, notamment du matériel, qui vont vous donner en fait, euh, des pions d'inspiration et que vous allez pouvoir cumuler ici. Seulement vous ne pouvez pas en cumuler. Euh, éternellement. Euh, là, en l'occurrence, Aragorn, dès qu'il en a quatre, ben, il en a quatre. Et ces pions d'inspiration vont vous permettre ben, notamment de modifier vos résultats euh, d'attaque ou vos résultats euh, de test. Alors, les tests, comment ça se passe et eh bien, là aussi, c'est comme euh, sur Aurora Arkham. Vous allez vous retrouver ici avec des compétences, hein, euh, la force, la sagesse, l'agilité, l'esprit et euh, l'ingéniosité, et en fonction du personnage, et bien, les valeurs, bien entendu, vont, euh, vont être différentes. Et en fait, le numéro qui est à côté correspond à, à, à la valeur euh, qui correspond euh, à, à sa description, mais surtout, en fait, au nombre de cartes, et ça, on va le voir après, au nombre de cartes que vous allez pouvoir tirer afin de répondre à un test. Donc, si vous faites un test d'agilité avec Aragorn, vous aurez la possibilité de tirer deux cartes, et on verra comment on se sert de ces cartes. Si vous faites un test de sagesse, eh c'est 4. Et un test de force, eh c'est 3. On remarquera que Aragorn a plus de sagesse qu'il n'a de force. Il faut savoir que pendant le jeu, vous allez pouvoir résoudre en fait des, euh, des conflits. Et euh, ben, ça ne sera pas forcément imposé. Hein, euh, on ne va pas vous imposer forcément la force pour résoudre le conflit. On va vous dire vous pouvez soit faire un test de force, soit faire un test de sagesse. Et c'est à vous de choisir quel est, quel est le mieux pour, pour répondre euh, au mieux au test qui vous est proposé. Alors, parfois, on ne vous fera pas cette proposition-là, mais il peut arriver euh, d'avoir à choisir entre, entre deux compétences. Donc, euh, je le redis, hein, on a Aragorn, on va, on va se retrouver également avec Bilbon. Alors, de l'autre côté de la carte, euh, on va retrouver une petite partie euh, de fluff. Et puis, euh, en même temps, on a une suggestion pour débuter, rôle cambrioleur et objet d'ag et cap revenir là dessus assez rapidement je couvre les autres personnages on va se retrouver avec Elena également d'accord je ne vous lis pas les caractéristiques spécifiques vous les lirez lorsque vous déballerez votre jeu les golas. et donc je l'ai dit Gimli et pour finir alors Gimli forcément une force assez conséquente il est à 4 par contre au niveau sagesse il est à 2 et Beravor il y a, euh, qui est plutôt qui est plutôt équilibré. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant euh, dans le jeu, je vais reprendre, je vais reprendre comme ça accessoirement euh, Aragorn, parce que je l'aime bien. <rire> Vous allez, en fait, euh, dans le jeu, constituer un deck qui euh, va correspondre à votre main. Et c'est avec ce deck que vous allez répondre en fait à euh, tout ce qui euh, va vous arriver. Euh, mais je l'ai dit lors de la présentation de la boîte, on est un petit peu sur un profil de jeu vidéo où vous allez dire bah, j'ai plutôt tendance à vouloir jouer euh, un prêtre qui heal euh, ou un guerrier euh, pas forcément qui tank mais qui défend, euh, qui défend, mais qui attaque, qui attaque aussi. Enfin voilà, vous avez la possibilité de modifier en fait le caractère design de votre personnage. Euh, alors. Aragorn, bon, normalement humain, hein, euh, éclaireur. Alors déjà, il faut savoir que euh, avec euh, Aragorn, vous allez avoir un jeu de cartes comme ceci. Donc ça, ce sont des cartes d'équipement. D'accord Et euh, notamment, en fait, ces cartes-là, euh, ce sont des cartes de compétences, excusez-moi, ce sont des cartes qui vont vous permettre d'avoir des compétences bien spécifiques pour Aragorn. C'est-à-dire que vous allez commencer déjà par avoir Aragorn et par avoir un set qui correspond et qui est spécifique à Aragorn. Si vous jouez Gimli, eh bien, vous allez devoir également euh, lui rajouter les cartes de Gimli, mais pas à Aragorn, à la carte de Gimli. Hein. Ces cartes-là pour Gimli, ces cartes-là pour Aragorn. Donc ça déjà, c'est une première spécificité, c'est que chaque personnage a une spécificité au niveau des cartes. De la carte principale, mais également des cartes qui l'accompagnent, qui vont lui permettre de faire certaines actions ou d'avoir certaines, certaines opportunités dans le jeu. Et puis ensuite, vous allez choisir une classe pour votre personnage. Alors au niveau des classes, on va avoir, on va avoir par exemple la classe capitaine, hein, qui est ici. Donc on va se retrouver avec un petit deck, comme ça, de capitaine. Et puis ben, ce deck là, il va venir se rajouter à la carte d'Aragorn et aux cartes spécifiques d'Aragorn. Si je décide euh, ben, de faire de Aragorn un cambrioleur, ça ne m'est pas conseillé, on a vu tout à l'heure qu'on nous conseillait plutôt pour Bilbo, eh bien je prendrais plutôt euh, le deck du cambrioleur plutôt que le deck du capitaine. Alors après, il y a euh, un deck euh, de chasseur qui est également disponible, euh, on a un deck d'éclaireur qui est également disponible plutôt à utiliser d'ailleurs avec avec aragorn euh, un deck de musicien pourquoi pas et puis ensuite un deck de gardien donc en fonction en fait du profil que vous allez vouloir orienter votre personnage plutôt du côté, euh, ben bah voilà, il va plutôt être dans la défense, plutôt dans l'attaque, plutôt euh, apporter euh, des améliorations euh, au, au, à ses, au personnage qui l'accompagne, plutôt des améliorations à lui-même. Vous allez choisir comme ça un profil. Alors après, il est dit dans le jeu qu'on peut changer hein, de profil d'une mission à l'autre. Je vous rappelle que dans la campagne, il y a en tout 14 missions. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de le faire. Parce que ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure des missions que vous allez euh, remplir dans le jeu, bah, vous allez hyper votre personnage dans une classe. Et donc, c'est très important euh, de gagner de plus en plus en fait, de cartes pour cette classe euh, spécifique. Alors, ensuite, ce qu'on va retrouver, c'est des cartes comme celle-ci qui sont en fait des cartes d'équipement. De, de, hein, donc, là, en l'occurrence, quand vous avez une main dessus, c'est plus des cartes d'armes. Euh, et puis, bah, ces cartes d'armes, bah, euh, très simplement, elles vont, euh, elles vont vous rajouter euh, comme ça euh, des caractéristiques. Donc euh, là, j'ai pris euh, le faiseur de guerre. Et puis là, on a euh, des points de réussite, en fait, hein, euh, sur la carte qui est ici. Et on va voir comment, euh, comment on, on, on s'en sert. Et en fonction des réussites que je vais avoir, eh ben, je pourrais soit faire deux touches, soit déclencher ici un, un enchaînement. D'accord Donc, ça, ce sont euh, les cartes euh, d'équipement. Vous en avez un, un paquet qui est quand même assez conséquents hein, et euh, qui, euh, qui ont ensuite euh, l'intérêt de vous montrer en fait à quel élément de la carte elle se rapporte euh, préférentiellement au niveau, euh, au niveau du test que vous allez faire pour vous en servir. Par exemple, cette arme-là, hein, le soleil ardent, si je veux pouvoir m'en servir, eh bien, je devrais faire plutôt un test de force et on va, euh, je vais vous expliquer comment on fait un test après. Alors que ici, la dague, et eh bien, il va plutôt falloir faire un test d'ingéniosité pour pouvoir m'en servir. Donc ça, c'était au, euh, au niveau des armes. Euh, on va retrouver également ces cartes-là, qui sont euh, des cartes d'armure. Hein, l'armure voilà, est dessinée dessus, donc c'est plutôt, plutôt simple à, à définir. Et puis bien là, vous allez avoir des améliorations. Hein, c'est de l'équipement. Hein, c'est très très simple. À appréhender de ce côté là il n'y a pas vraiment de difficulté ensuite euh, ce que l'on va euh, retrouver également ce sont euh, ces cartes là avec euh, avec vous voyez ici là un petit un petit sac alors je vous en ai parlé tout à l'heure hein, de ce petit sac euh, parce que euh, c'est comme des charges dans, dans star wars x wing vraiment il y a eu énormément euh, d'inspiration alors ça tout ça c'est plus des choses que vous allez récupérer sur le terrain au fur et à mesure de votre quête, au fur et à mesure des aventures que vous allez faire, vous allez récupérer des cartes comme ça avec un petit sac. Et puis vous voyez ici, il y a un petit nombre à côté euh, du petit sac. Là c'est le nombre de 3, ça veut dire en gros que vous avez trois charges sur cette carte et vous allez pouvoir vous en servir trois fois. Et à partir du moment où, alors je ne sais plus trop, vous m'excuserez hein, si c'est est-ce euh, qu'il y a plus qu'une charge ou est-ce que c'est zéro. Euh, mais euh, voilà, à partir du moment où cette carte est épuisée, eh bien, les bienfaits qu'elle vous apporte euh, sont annulés. Et puis ben, j'imagine, j'espère hein, que d'une mission à une autre euh, dans la campagne, ce petit sac se recharge. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas utiliser ces améliorations indéfiniment pendant la partie. Donc, ça, je trouve que c'est euh, une, une idée, une proposition qui, euh, qui est extrêmement forte. Sinon, euh, on va retrouver donc ensuite les cartes dites de base, donc ce sont des cartes avec, euh, avec l'anneau qui est ici, et puis, euh, et puis ben, ce sont des améliorations, hein, donc ici il y a marqué base, et euh, quand vous commencez euh, la partie, donc, vous allez choisir votre héros, ensuite vous allez choisir le deck euh, du personnage, hein. donc j'ai choisi Aragorn, donc je choisis le deck d'Aragorn, ensuite on dit que je veux qu'Aragorn soit un chasseur, donc je vais rajouter ce deck. Chasseur également, alors on verra que, vous verrez hein, dans, les, dans les règles on n'appréhende pas toutes les cartes dès le début. Et puis ensuite, on va rajouter également des cartes de base. Et c'est ça qui va euh, petit à petit constituer euh, notre deck et nous permettre de réaliser des actions et surtout euh, de réaliser euh, des épreuves et des combats. Ensuite, ce qu'on va avoir également, euh, c'est euh, un autre deck qui est ici. Euh, qui est un deck de faiblesse. Donc là, on retrouve encore les cartes comme ça, mais elles sont un petit peu violettes, vous voyez. Et donc, ben, en, en fonction euh, de, des épreuves que vous allez, euh, que vous allez euh, rencontrer dans le jeu, on vous dira euh, de vous attribuer telle faiblesse. Soit vous êtes malchanceux, soit vous êtes surveillé, soit vous êtes insensé. Donc ça, c'est plutôt des malus que vous allez, euh, que vous allez euh, tracter et puis que vous allez attribuer à votre personnage et puis bien entendu il y aura des malus qui seront qui seront associés on continue encore sur ces cartes avec, avec cet anneau là avec cette dernière partie là qui est les cartes de titre hein, donc membre de la meute amis des nains donc ça pareil ce sont des choses que vous allez pouvoir acquérir tout au long de la campagne et qui vont vous permettre d'améliorer votre personnage sinon très très très simplement et là encore les joueurs, je suis désolé d'y faire référence, mais le jeu s'inspire des bons mécanismes. Euh, vous allez avoir des cartes pour les dégâts, d'accord Et puis vous allez avoir également des cartes pour, pour la peur, une pile, également. Donc là, c'est exactement le même mécanisme que ce que vous retrouvez dans Armada, de ce que vous retrouvez dans X-Wing, de ce que vous retrouvez dans Aurora Arcade, de ce que vous retrouvez également dans Les Demeures de l'Épouvante, c'est-à-dire que je suis touché. J'essaye de me défendre, j'essaye de contrecarrer une attaque et puis ben euh, après au final j'ai des dégâts, je tire X cartes, euh, à la différence que euh, ben, toutes ces cartes-là sont des critiques, c'est-à-dire que normalement il faut systématiquement les retourner et, euh, et les lire et puis en fonction de ce qui est inscrit, et ben, soit c'est juste une touche, soit c'est une touche, plus ben, là en l'occurrence de la lassitude ou euh, tout simplement une touche de peur plus de la morosité. Bon après je vais pas vous faire le, le, le paquet, hein, mais il peut vous arriver comme ça tout plein de malus qui vont détériorer les capacités de votre personnage, voire de votre, de votre troupe. Je trouve ça très très très intéressant. Également, on va retrouver les cartes d'avantage. Hein, D'accord, donc les cartes d'avantage sont des cartes avec des personnages comme ça en vert qui sont qui sont présentés. Je vais pas rentrer trop en détail hein, mais euh, c'est euh, le fait d'être caché d'être en hardi euh, euh, voilà donc ça c'est plus des améliorations hein, c'est un peu comme, euh, comme les effets qu'on pouvait euh, également retrouver euh, dans euh, euh, dans les demeures de l'épouvante et puis euh, et puis ici on va avoir également les cartes de terrain donc les cartes de terrain qui sont représentées comme ça avec un avec une montagne et eh bien on va retrouver euh, le foyer euh, à vous apporter des avantages, des statuts, euh, voilà, une table, voilà, tout ça. Euh, alors, vous faites un test, hein, puis en cas de réussite pour la table, eh ben, vous gagnez en hardy, vous gagnez inspiration. Euh, voilà, donc ça, c'est tous des éléments que vous allez euh, piocher comme ça euh, pendant, euh, pendant la partie. Alors, comment ça se passe techniquement pour euh, résoudre une action dans le jeu Et puis en, en, ensuite, j'en en terminerai là. Très simplement, euh, je suis euh, confronté à, à une attaque et puis je dois y répondre, et puis euh, on me dit que ben pour réussir, euh, réussir à, à contrecarrer cette attaque, je dois faire deux réussites. Euh, alors, deux réussites, euh, la plupart euh, du temps, euh, on va me dire que je dois faire un test soit de force, soit de sagesse, soit d'agilité, soit d'esprit, soit euh, euh, d'ingéniosité, et puis à côté, vous voyez qu'il y a un numéro. Soit des fois, j'aurai le choix. Donc admettons que je dois faire un test de réussite de 2 et avec ma force. Donc il ne s'agit pas de dire, ben, le test c'est de 2, puis j'ai 3, donc c'est réussi. Non, pas du tout. Dans le deck, que vous aurez constitué avec votre personnage. Ce que vous allez remarquer, on va prendre les cartes uniquement de base pour l'instant, pour ne pas trop trop brouiller la réflexion. Donc pour résoudre en fait, l'action, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon deck de cartes. Là, je vais prendre que le deck de, du, du chasseur, mais normalement j'ai le deck du chasseur plus le deck d'Aragorn. D'accord On rajoute des, des capacités. Quoi. Et puis je vais mélanger en fait euh, ces decks, comme il faut. Tchac tchac Et puis je vais les mettre de dos comme ça. D'accord Et ce qui va se passer, c'est qu'on va me dire, ben voilà, pour le test, vous devez faire deux réussites. Et vous utilisez la force. Donc, deux de réussite avec la force. Le 3 correspond au nombre de cartes que je vais piocher ici. Voilà. en fait, là, j'ai le droit de piocher 3 cartes. Je vais en piocher une, deux, et puis trois. Voilà. Très bien. Et donc, là-bas, ben, j'ai pas mal de chance parce que sur les cartes, il y a deux informations. La première, c'est le logo qui est ici. D'accord Et là. Et ensuite, le texte. Alors, lorsque je résous. Un test et que je dois faire deux réussites, je ne vais absolument pas m'attarder sur le texte, je vais regarder le logo qui est ici. Et là, on reprend un petit peu l'idée qu'on avait vue dans Mystéa. Euh, dans Mystéa, les cartes sont utilisables de deux façons, soit par le texte qu'elles introduisent, soit par la valeur euh, qu'elles ont. Là, pour résoudre euh, l'action, je ne m'intéresse qu'à la valeur. Deux réussites, ben, ça tombe bien. J'avais la force de 3 j'ai pioché trois cartes, et dans les trois cartes que je viens de piocher, ben, j'ai bien deux réussites. Donc j'entre que j'ai fait deux réussites et que j'ai réussi le test qui m'était demandé. Donc ça c'est une façon extrêmement simple, extrêmement intuitive de résoudre en fait les problèmes. Si par contre cette fois-ci je décide d'être un assaillant et d'attaquer un ennemi, je vais choisir une arme. Donc par exemple je vais me prendre une arme comme celle-ci. Hein, Hein, admettons, je vais prendre le faiseur de guerre, et puis euh, je, vais décider, euh, de fa... je vais essayer de faire deux touches. D'accord Et pour faire deux touches, soit j'utilise ma force, soit j'utilise en fait mon ingéniosité. Donc ma force est de 3, mon ingéniosité est de 3, donc c'est pareil, j'aurai donc trois cartes à tirer, et on voit que j'ai besoin que d'une seule réussite pour faire deux touches. Donc si je tire ici hein, dans mon deck euh, mes trois cartes, je vais en tirer une, deux, et puis trois. Et puis ben là, ben, on voit que je n'ai aucune réussite, donc je vais avoir du mal à faire mes deux touches. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que les cartes qui ont ce genre de valeur-là, eh ben, ça va vous permettre d'agréger ici hein, euh, des pions, on a vu qu'ils étaient des pions d'inspiration. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, les pions d'inspiration, ça vous permet quand même de transformer ces pions-là en réussite. Donc vous aurez quand même passablement la possibilité de résoudre vos actions en transformant vos pions d'inspiration en pions de réussite. Ce qui est également très intéressant à voir, c'est que euh, pendant euh, la première euh, phase du jeu, vous allez vous équiper. C'est-à-dire que vous allez prendre en fait euh, des cartes, vous allez en prendre deux de mémoire, et puis euh, ces cartes, vous allez euh, pouvoir euh, les, euh, les, euh, les regarder et puis décider de vous en équiper ou pas. Alors, vous n'en choisissez qu'une seule, c'est-à-dire que vous allez prendre votre deck comme ça, euh, qui est dans votre main, vous allez le poser à côté de votre personnage et pendant la première phase, vous allez choisir deux premières cartes que vous allez découvrir et dire, ben bah voilà, je décide de m'équiper, bah, par exemple, de la volée de flèches. Donc si vous décidez de vous équiper de la volée de flèches, vous allez la mettre comme ça en dessous euh, de votre personnage et cette fois-ci, ce n'est plus la valeur qui est ici qui va prendre euh, l'initiative de la carte, mais bien le texte et donc l'amélioration qu'elle vous apporte. Et puis ensuite, ben, cette carte-là, euh, pendant cette phase de préparation, soit vous décidez de la remettre au-dessus, et donc je sais que à la prochaine fois que je devrais tirer une carte, ben, une des cartes que je tirerai, ce sera une carte qui contiendra donc un, un pion d'inspiration, soit je décide de mettre cette carte en fin de deck, juste ici, voilà, comme ça je sais que au prochain tour, lorsque j'aurai une situation à résoudre, ben je n'aurai déjà pas euh, cette carte-là et peut-être que j'aurai une carte qui me permettra de la résoudre avec un pion euh, de réussite directement. Donc ça, c'est très intéressant parce que ces cartes que vous allez euh, mettre sur votre personnage, c'est très important, ça vous permet euh, d'améliorer hein, euh, votre euh, votre personnage. Il faut savoir que en fonction euh, de euh, la classe que vous décidez de jouer, vous allez avoir des cartes comme euh, celle-ci par exemple, où vous avez des petites étoiles à côté. D'accord Et donc, en fait, cette classe, euh, cette carte-là de classe, elle va s'installer directement sous votre carte de personnage dès le début. C'est-à-dire que c'est une amélioration euh, qui se fera comme ça euh, d'office et que vous pourrez euh, instaurer directement dans le jeu. Et donc, ensuite, vous pourrez en rajouter d'autres par ce système de, de, de, de, de sortie de deck. Je trouve vraiment, vraiment, l'idée extrêmement intéressante. Allez, je vous propose qu'on s'attarde un petit peu sur, euh, sur l'appli. Hein, voilà, donc euh, je la fais tourner sur mon téléphone parce que je trouve que c'est bien de vous montrer que ça marche comme ça. Vous me voyez un peu en reflet, mais, euh, mais on va faire en sorte que ça, ça se passe bien. Alors, il y a une petite musique d'ambiance. Euh, c'est plutôt sympa. Je vais, je vais baisser ça parce que c'est pas... Euh, voilà. Euh, sinon, bah, vous voyez qu'elle est en français. Hein, donc, c'est très, très bien. Elle tourne sur les téléphones. Elle va tourner également euh, sur vos tablettes. Elle va tourner sous vos ordis. Euh, pour peu que vous ayez pour le PC un compte Steam ou un compte Amazon et puis ben, pour les Mac, il ben, n'y a pas de problème puisque c'est sur, sur l'App Store. Euh, vous pouvez charger des parties. Alors il y a la notion hein, de collection qui est, qui est ici. Euh, la notion de collection, c'est vous allez déclarer en fait dans cette partie-là euh, quels sont les objets de, que vous avez déjà achetés. Et si vous avez des extensions, il faut les renseigner puisqu'en fonction des extensions qui sont, que vous avez en votre possession vous allez avoir plus ou moins de transgressions, de, de divergences dans vos scénarios. Donc, c'est très important de bien renseigner ça. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on voit qu'il y a déjà une extension qui est disponible. Les règles, ça marche pas très bien quand j'appuie là. Ça m'envoie sur le site de FFG France, puis ça s'arrête là. Je n'ai pas accès aux règles, donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que je suis un petit peu en avance sur la date de sortie Et puis, bah, tout simplement, on va faire une nouvelle partie juste ici, d'accord on me voit un peu en reflet c'est pas grave alors ensuite ce qui va se passer c'est qu'on va venir ici puis qu'on va choisir euh, donc euh, le scénario hein, donc on va commencer par, par le premier tout hein, simplement et puis là vous allez choisir la difficulté euh, qui sera liée à votre à votre partie donc soit vous décidez de jouer en très difficile soit vous décidez de jouer en normal donc ça, non plus euh, c'est pas c'est pas la folie au niveau des choses. Alors, j'avais déjà euh, créé un, un profil pour tester, hein, parce que je ne me lance pas non plus dans l'inconnu. On va prendre une série vide et on va faire sélectionner. Et puis, bien là, euh, il va vous demander quels sont les personnages que vous voulez jouer. Alors, vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5. Hein, donc, on peut jouer jusqu'à 5. Par contre, si vous jouez tout seul, il faut sélectionner deux euh, héros. Donc, on va prendre Aragorn, et puis, euh, et puis on va prendre les Legolas, et puis on va valider. Voilà, donc une fois que j'ai pris ces personnages là, euh, juste, juste en dessous là, euh, il va y avoir marqué euh, armure. Hein, euh, et euh, au niveau de l'armure, il va me conseiller, enfin il va me demander de sortir la tenue de voyage pour euh, Aragorn et puis pour Legolas il va me demander de sortir la cape. Et puis au niveau des objets en main, bah, il va me demander l'épée et l'étendard pour Aragorn, et puis euh, le grand arc pour Legolas. Donc là, c'est euh, relativement, euh, relativement euh, connu et maîtrisé. Hein. C'est exactement ce qui se passe dans les demeures de l'épouvante. Quand vous allez choisir un personnage, et bien en fonction du personnage que vous choisissez, il va falloir choisir comme ça euh, euh, les armes qui sont, qui sont associées. Vous allez donner un nom à votre, à votre compagnie. Hein, donc j'abrège un peu la situation. Un petit chargement. Alors ensuite, on va se retrouver avec du fluff. Et avec une introduction de mission que je trouve assez décevante. Parce que bah, c'est du texte, et que ce texte, bah, il va falloir le lire. Donc je trouve ça euh, pas très cool de nous faire ça, parce que euh, euh, dans les demeures de l'épouvante, le texte est lu, et plutôt bien lu, et bien bah, là, c'est pas le cas du tout. Il n'y a pas de lecture du texte. Et euh, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Ensuite, on se retrouve comme ça sur la carte. Alors, je pense qu'en fonction des scénarios que vous aurez fait, il y aura plusieurs flambeaux. Faites continuer, là il n'y en a qu'un, parce qu'on est, on est sur, le, sur la première mission. Là aussi, on se retrouve avec du fluff, et là aussi, on a du fluff qui n'est pas lu, hein, qui n'est pas, pas doublé, et euh, je trouve ça euh, vraiment, vraiment dommage. Allez, on fait le suivant, je vais couper un peu le son, et puis là, c'est là qu'on va me demander, votre Aragorn, vous voulez le jouer cambrioleur, gardien, musicien, capitaine, éclaireur ou chasseur Donc, je vais choisir en fait euh, la caractéristique de mon Aragorn, donc admettons que je choisis de le, de le jouer en éclaireur. Ensuite, ça va me proposer ce que je veux choisir pour les Legolas, et vous voyez que la notion d'éclaireur n'est plus disponible, puisqu'il n'y a qu'un seul éclaireur par équipe, qu'un seul cambrioleur, qu'un seul gardien. On va dire que je choisis en, en, en chasseur et je valide. Et donc ça, c'est très important, hein, puisque vous l'avez vu dans la présentation du jeu, le deck de cartes qui sera à votre personnage ne sera pas le même en fonction de la classe que vous avez choisie et donc les apports ne seront pas les mêmes. Et puis ben là, eh ben, on part ensuite sur la mise en place du jeu et vous voyez qu'on vous demande d'installer de, euh, une tuile bien spécifique. En l'occurrence ici, on me demande d'installer la, la 302A, donc je fais continuer et puis ensuite... Eh bien, on va m'indiquer pour cette 302A euh, euh, quelle est, euh, quelle est euh, la position de mes personnages. Donc c'est ici que je vais devoir positionner mon personnage. Et puis ensuite, les pions hein, qu'il va falloir que je positionne, euh, à quel endroit je vais positionner soit des pions euh, de recherche, soit, soit des, pions, euh, des pions de rencontre. Et puis ainsi de suite... Comme ça, au fur et à mesure que le jeu évolue, je vais renseigner les informations qui me sont demandées et le plateau va, va, va se constituer. Alors, au début, hein, on vous demande de poser quand même beaucoup de choses. Et puis, une fois que toutes les tuiles de départ sont installées, eh bien, euh, la, mission, la mission va pouvoir commencer. Voilà. Donc là, ça me dit que j'ai fini et que je passe en phase d'action. Donc pour rappel, la phase d'action, j'ai le droit à deux actions. Hein, me déplacer, fouiller, euh, engager un ennemi. Ça, c'est un grand classique euh, des euh, demeures de l'épouvante également. Et puis, euh, et puis euh, eh ben, de partir comme ça à l'aventure et pour, pour aller découvrir, euh, découvrir un petit peu plus ce qui se passe dans ce voyage des terres du milieu. Voilà, qu'est-ce qu'on en dit euh, de ce Seigneur des Anneaux euh, voyage en terre du milieu euh, Je trouve que voilà, c'est une belle promesse. Euh, alors... Oui, il y a un melting pot en fait, de tous les jeux que l'on connaît dans la licence FFG, je suis d'accord. Mais euh, vraiment, la proposition, comme ça, cette multiplicité de propositions, moi, c'est quelque chose qui me hype énormément. Découvrir la map, comme ça, la Mage Knight, au fur et à mesure euh, de l'avancée, euh, le fait qu'on est sur un globe, sur une grande carte, et puis qu'en fonction de certains événements, on va pouvoir se rapprocher euh, du conflit pour voir les choses d'un peu plus près, et puis faire, un, faire une bataille euh, un petit peu dans une zone bien définie, je trouve ça vraiment génial. Euh, reprendre hein, les mécanismes euh, de cartes qu'on retrouve dans Aurora Arkham, reprendre les mécanismes de rencontre et euh, l'application qui vous permet de les résoudre, qu'on retrouve dans euh, les demeures euh, de l'épouvante. Euh, ces systèmes de cartes que vous allez... Euh, tirer, piocher avec des effets positifs ou négatifs, des améliorations ou pas. Le système des charges, qu'on pouvait retrouver dans, dans, dans X-Wing pour certaines améliorations qui ne vont marcher qu'un certain nombre de fois. Enfin voilà, on a vraiment presque... Alors on pourrait se dire, ouais, ils ont, finalement, ils ont pioché un peu partout... Euh, et, puis, euh, et puis ils ont fait une espèce de salade de fruits. Euh, déjà, un, la salade de fruits, c'est super bon. Et puis, euh, quitte à piocher et à prendre le meilleur des autres, et pour faire ce jeu-là, eh ben, c'est très, très, très bienvenu. En plus, on se retrouve dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc c'était quand même pas un univers qu'il fallait euh, rater. Euh, même si euh, le jeu a déjà connu euh, des précédents, il hein, n'y euh, a, a, a, a pas de problème, dont un excellent wargame et un jeu de figurines chez un, chez un éditeur concurrent. Quoi qu'il en soit, euh, voilà, je trouve que euh, la proposition est super alléchante, super excitante. Et puis, on sait déjà qu'il y aura des améliorations on sait déjà qu'il y aura euh, des packs d'évolution qui vont vous intégrer de nouveaux personnages. Alors, pour l'instant, on a des personnages du Mordor, mais on aura sans aucun doute des personnages comme. Euh, bah, plutôt, à, euh, On va avoir Boromir, euh, j'imagine, hein, euh, Faramir, euh, ou bah, bien entendu Gandalf, hein, qu'on attend tous, puisqu'il est manquant dans la boîte. Et ça, il faut le signaler. Mais voilà, on sent vraiment qu'il y a une volonté de développer le jeu à très long terme. Et euh, ben, j'ai beaucoup beaucoup parlé des demeures de l'épouvante. Ça va faire comme les demeures de l'épouvante avec des extension pack Mais ça n'est pas du tout un demeure de l'épouvante. Donc, euh, en plus, c'est pas du tout le même univers. Et euh, je pense que la licence est vraiment, vraiment, vraiment bien servie. Je vous conseille donc vivement, vivement euh, bah, de venir découvrir ce jeu, soit en club, soit de l'acquérir si vous êtes un grand fan de l'univers. Je pense que ça va vraiment euh, coller euh, à l'esprit du Seigneur des Anneaux. Et si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous allez vous retrouver dans ce jeu. Je vous le conseille vivement. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier également Toufopolis de m'avoir permis de vous présenter hein, euh, cette boîte un petit peu euh, en avance, euh, avant la sortie. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Pas de bons jeux, puisqu'il n'y en a pas euh, dans celui-ci. Et puis, à bah, euh, bah vous dire à très bientôt pour euh, de nouvelles aventures. Allez, à ciao. Bye bye.